Des mecs qui sont chiens chien oh, J'ai un message Kevin Je suis là, je vais te pranker Kevin <musique> retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais piéger un garçon sur Tinder. Je me suis jamais inscrite sur Tinder donc je vais m'inscrire. Enfin, je ne vais pas dire que j'habite à Strasbourg, que j'habite à Lille parce qu'il y a des BG à Lille. Je vous jure ils sont trop beaux. <rire> bon, bref, je vous laisse dans la suite de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Activez la cloche et surtout abonnez-vous à ma chaîne. On est euh, maintenant à 30 000 abonnés. Je suis trop heureuse. Merci à vous. Un bon visionnage. Ok, c'est parti. Je vais euh, télécharger l'application. Putain, il me saoule le voisin. on du bruit, là. farmez là. Bon, voilà, c'est en train de me télécharger. C'est parti, créez votre compte. Alors, mon adresse mail, je vais mettre. Je suis une femme. Wow Je vais mettre des photos qui donnent envie de, de, par... de me parler. <rire> ok, alors, à propos de moi... Je suis une fille qui adore faire la fête. Euh, J'ai la joie de vivre... Ok c'est bon, donc là j'ai mon profil Allez ils sont obligés de craquer là les mecs Non Je, je vais Vous savez quoi je vais mettre des cœurs à tout le monde Comme ça il y a quelqu'un qui va venir me parler Et je vais faire mon prank On a un Lucas qui a 18 ans Et je reconnais le tram de Strasbourg Finalement j'ai dit que j'habitais à Strasbourg Allez on va l'aimer Oh putain ça me, ça me saoule d'aimer des trucs que j'aime pas Ah lui ça va Jamie 18 ans <rire> Mais mettre une fille Oh yes, je qu'il y est une meuf allez vas-y je like tout le monde euh... comme ça au moins il y a quelqu'un qui vient me parler oh non, oh, j'aime pas faire ça oh j'ai des matchs en fait moi je sais pas trop ce que ça veut dire ça veut dire en gros j'ai aimé, eux ils ont aussi ah j'ai le nouveau un oh, mais ça va super vite, mais regardez mais je comprends pas, c'est quoi cette application je dirais que des polygames des, des mecs qui sont anciens. Oh j'ai un message, Kevin je suis là, je vais te pranker Kevin, Pff, je suis pas le genre de fille qui va sur Tinder hein. Je le connaissais. Oh non Je le connais. Je vais pas dire qui c'était pour moi, mais je le connaissais très bien. On parlait ensemble et bref. Bon, Je vous jure, sur Tinder, ils veulent que bip bip bip bip. <rire> non mais ils pensent qu'à ça, les mecs. Hein. Surtout, les filles, ne vous inscrivez pas sur Tinder. C'est rempli de mecs qui veulent bip bip bip. Moi, je vais faire une pétition contre Tinder. Hein. 10 match mais ça veut dire quoi ça dit match putain je comprends rien cette application quelqu'un peut m'expliquer parce que ai pas aimer des trucs, là je suis obligée pour que ça matche vite et pour que quelqu'un me réponde, c'est drôle de faire genre t'as intéressé mais les pauvres quand même pauvres minots, les pauvres ah ça y est, il y en a un qui est co je vais lui parler directement, il s'appelle Guillaume salut Guigui Le <rire> ah même c'est que si je le vois dans la rue ah non il habite à 48 km, bon tout va bien Mmh. Oh non j'espère qu'il va pas m'envoyer une photo chelou, il est au taquet bon on va pas commencer par les choses du... le pot Guigui <rire> je suis gênante de se dire mais c'est qui c'est de là prends trop la conf, tout de suite dans l'affinité avec le Guigui j'aurais jamais répondu ça euh, je vous jure, C'est fois que je parle avec un gars je vous dis j'aime pas mais ça me gêne parler comme ça de forcer donc il m'a dit oui très beau très chaud ok <rire> Faut que je fasse doucement sinon il va vraiment penser que je me fous de sa gueule Le pauvre En plus il a l'air trop gentil Ah oh, j'aime trop J'ai un qui me parle Encore un autre Encore un autre Tu es clairement démarqué Parole de Joule Et normalement c'est tu me plais trop y a pas de magie mais bon Tu me plais trop y'a pas de magie J'ai pas l'habitude de parler avec des mecs aussi grands comme ça enfin, J'ai des potes qui ont genre 25 ans tout ça mais J'ai pas l'habitude de parler avec des mecs qui ont une vingtaine d'années Genre pour moi c'est déjà un daron J'ai une entreprise à son nom tu me plais aussi énormément mais je peux te faire découvrir la magie. Oh Punchline Oh je t'aime trop Guillaume T'es trop, trop un bon Oh t'as un trop bon disqueteur si tu passes par ici. Guigui, t'es le best. Oh. Allez Guigui, allez J'aime trop faire des pranks sur Tinder, c'est trop stylé. J'aime trop ces genres de disquettes. J'ai trouvé. Tu m'en as. Fais voir de toutes les couleurs je peux t'en faire voir mille autres Oh là, je peux dire c'est pire que de la magie C'est pire que de la magie Allez dédicace à Joule ça. La magie de savoir de où tu viens serait encore mieux Faut pas que je fasse un faux pas Ah je vais dire ça Elle me plaît, faut pas que je un faux pas. Oh y'a plus de batterie, oh screw Pourquoi ça Oh là je sais ce que je veux dire Je veux que toi Oui je te l'avoue Pauvre Guigui, Guigui en plus t'as 22 ans Je sais pas si tu écoutes Joule peut-être hein. Mais euh, je pense que tu dois pas trop connaître Tes lyrics prank vu que t'as 22 ans Bon euh, je voudrais m'excuser de m'être euh, Comportée de la sorte Guigui j'espère que tu me pardonnes <rire> Je sais pas si je vais te dire que c'est un prank parce qu'après tu vas rien Comprendre et tu vas Tu vas faire une pétition contre moi Quel faux pas Je crois que je suis dans le love Je crois que je suis dans le love mode. Mais t'es... Il m'a demandé si j'avais un copain mais tu, tu, tu penses vraiment que si j'avais un copain je serais en train de te parler Non non moi je suis pas une P-U-T-E. Je vous jure que je suis une anti-Tinder, hein. ça me dégoûte de voir ça, ça me dégoûte. <rire> Surtout que je connais euh, des filles qui sont en couple et leurs mecs sont sur Tinder et ça ça me dégoûte encore plus. Mais il me demande si je le connais. Souvent te dire que c'était des paroles en je me suis sauvé la mise Je commence à avoir un peu peur Je, je crois que je dois lui faire peur Même moi, s'il y a quelqu'un comme moi Enfin, un mec qui me parle comme ça waouh. tu wow. me t'es un copain, qu'elle faut pas Tu vois, il est trop en mode questionnement En tout cas, merci Gigi, hein, tu... Ah, mais il comprend rien On va pas ensemble, à mon avis, avis. <rire> J'ai trop envie de lui dire Parce que tu comprends rien Est-ce que je peux lui dire ou pas Oh, le pauvre <rire> Je trop méchante le pauvre. Je me demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Je me demande pourquoi. <rire> oh oh Il m'a dit qu'il m'aimait. Je t'aime, il m'a dit, putain, mais tu dis je t'aime à la première fille que tu rencontres ou ça se passe comment Oh, t'es devenu mon centre d'attention. T'es devenu mon centre d'attention. Tu es ma plus belle passion. Quoi ma plus belle passion Ah oh, j'ai su que c'était toi depuis le départ. Oh Mathilde qui ouvre son coeur T'es sûr que c'était toi depuis le départ Putain mais il est bizarre Tu réponds beau gosse Vous si je regarde toujours sur le C'est trop une habitude en fait Donc arrêtez de dire en commentaire Moi je le sais depuis tellement longtemps Je deviens fou tu me plais Mais tu me connais Comment tu peux me dire que ça fait depuis plus longtemps que moi Je deviens fou au secours, rien ne va. Il m'a dit tuer euh, mon sang, mes veines. Mais tu sais, euh, mon espérance, mon courage. Mais Guigui, ça fait même pas 10 minutes qu'on se connaît. Pourquoi Pourquoi On voit-moi ton snap. Ouh, il est chaud, hein. <rire> non, il me dit ça, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Il a 22 ans en plus, hein. je comprends pas. Ma princesse. Oh non, j'ai dit j'ai fait de la place, mon cœur. Ou par amour, faire la place, mon coeur, dû Je te laisse. Après, je suis désolée, t'es sur Tinder, bah tu dois payer. <rire> non, je rigole. Je ne joue pas avec les sentiments de ce jeune homme parce que ce jeune homme parle à des milliers de filles parce qu'il est sur Tinder et euh, et parce que il peut pas s'attacher à moi en l'espace d'une heure à part s'il qu qu'il est un peu cinglé du ciboulot, quoi. Ok, donc, euh, je vous explique vite fait euh, ce que j'ai prévu de faire pour que ça se finisse. C'est qu'il m'a dit en oh, bon, gros mode on snap, je vais te le guider. Donc je pense qu'il parle de s***, à moins que je sois bête. Là, je vais essayer de lui montrer que je suis énervée parce qu'il parle... Enfin, euh, qu'il pense qu'à ça, quoi. Je vais du coup finir euh, la discussion euh, en mode énervée. Il n'y a plus de cendrillon. Pff, tu peux le prendre de différentes manières, mais... Donc, cette parole de fin veut clairement dire que euh, il a tué la princesse que j'étais... Il peut le prendre comme je veux, mais euh, voilà. Il est avec vous sans les lions. À côté de toi, il y a plus de sang les lions. T es devenu mon centre d'avancée. Ouais, yeah. Je suis prêt à prendre les armes. Je suis resté là. Apparemment. Apparemment.